bonjour à tous donc et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale, je l'accorde hein. parce que le spécial il faut dire donc je regarde mes accus que j'avais regardé depuis plus longtemps et je regardais tout à l'heure du coup voilà et j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes et d'autres pas donc on va dire et on va voir alors premier donc c déjà on sait que c'est en français Salut, moi c'est Damien, demandez-moi un ami, je vous promets, on rigole. Bon, c'est lui Donc lui, le deuxième, c'était en français. Am the Elite bon, Raptor Service Rock. Je ne sais une, une sombrane, mais... Voilà, après ça parle de si écrit on va... on va passer, hein, parce que... Alors, cher 0 300 Coucou, bonjour. Heureux de te connaître, même si je te connais pas. Deuxième, c'est un français, je crois, je suis pas sûr. I'm Battle Royale, ok joue à Battle Royale deux fois. Um, ah. ça c'est un français, donc il a un... Je mettrai le lien de sa déco. Bonjour, ma, cha... ma chaîne YouTube. Boom 6W36 Roblox, je mettrai. Si à si trouvé, je mettrai le lien dans la, dexip, dans la description. J'aime Rick fans ça c'est un Je hein. voilà. aussi. I've the person on my side that's always. Désolé pour mon anglais, très nul. Mi joy Please, Roblox. GG. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était en français. Abonne-toi à YOLO Quentin. Si je la trouve, je mets en description. Please Roblox. Mais qui veut que ça? Please Roblox. Coucou TVMB. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un français que je connais d'ailleurs. Coucou est notre Si tu regardes, Nora JFoundboy. Donc. Okay. Samothie au paradis existait. Ah oh, il s'agit d'être personne, ni Car personne ni parfait. Très bonne citation de Samot. Parfait. Et c'est vrai. C'est vrai. Ah ben, toi, Yolo, content. On l'a déjà vu. Joyeux Noël à tous. Merci, même si c'est passé depuis très longtemps. Voilà. Mais ça arrive à grand pas. Coucou ma chaîne YouTube. Et nous, la gymnaste. Merde. De... allez vous bout. bon ok voilà mes moi c'est bon jeu simple <rire> alors après je vais parler aussi de Roblox. des Roblox. parce qu'il y a notre Fun Bay en gros qui a qui a pis ça Hop là. donc achète Roblox pour personnaliser ton avatar et vous des objets en jeu alors les robux qu'est ce que c'est c'est pour faire c'est simple c'est de l'argent c'est pour en gros c'est comment dire pour rémunérer les programmes les concepteurs et tout ça c'est comme dans fortnite pour acheter des j'ai jamais vraiment joué au vrai fortnite mais je crois que on peut acheter on peut acheter des c'est comme dans fortnite je crois qu'on peut acheter des, des choses ou de l'argent virtuel pour euh, avec de vrai argent donc est-ce c'est -ce est un piège oui et non parce qu'il y a des choses oui c'est des pièges d'autres ça sert strictement rien donc euh, ça sert strictement rien et d'autres ça peut servir pour aider comme ça et après il y a différents 100 104 euros moi quoique je mets pas ça dans le jeu non oui donc après après il y a du coup il y a le sol en bas solide moi je jamais acheté Dropbox donc voilà après vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé donc après les actus peut se voir de différents bah comme là je suis sur portable on peut le voir hein, hop là, donc ça c'est donc ça c'est pour voir qui est connecté après il y a le jeu il les jeux donc du coup un peu il y a l'avatar, désolé pour le bruit, il y a l'avatar qui peut apprécier le chat, désolé ça charge un peu. Ok, je sais pas qui m'a envoyé ça. Ok, bon. Et donc plus, vous avez catalogue, abonnement. Ah bah Après les catalogues, c'est, il hein, y a des payants et des gratuits. Il y a beaucoup plus de choses payantes, évidemment, que gratuites. Après, il y a profil à mini-groupe. Voilà, créer des jeux, événements, blog, paramètres. Après, par moi je vais vous montrer un. un... Là, je vais juste regarder un truc. Moi, c'est pas. Okay. Du coup, pour venir au vrai truc de la vidéo. Les actus, donc ça affiche en bas. Désolé, ça charge un peu. Il a une élan comme le et tout ça, ça c'est non Du coup c'est là, et là après on peut le modifier, sachant qu'il faut comporter qu les deux petits crochets Donc, après, pour accrocher cela, partagez et voilà. Donc, voilà. Donc, là, j'ai aucune idée de, de trucs pour faire. Voilà. Sujet apparaît. Une notification. c'est quand quelqu'un vous à votre demande d'amis. Quand vous avez une demande d'amis, ça s'affiche là. Ça charge. charge, ça me Voilà, donc euh, voilà, vous avez là, puis hein, c'est comme on a appelé Tu es comme ça aussi, comme comme donc galu, comme donc galu tout ça. Bon, ben, sur ce, oh. non mais sur ce, je vous laisse, sur ce petit bug.